Écoute tout le monde les malastapien, bien j'espère que vous avez bien suivi la vous. allez voir peut-être le nouveau meilleur deck de la méta quand évidemment les nerfs seront euh, passés, quand le nerf de Thanos aura lieu et le, le nerf accessoirement de Chouris. C'est le nouveau patriote. alors c'est une liste qui est hyper hyper hyper intéressante. Vous allez voir, c'est tout simplement le deck top méta euh, du moment. C'est un, euh, un deck, pardon, une liste qu'on croise beaucoup dans les euh, rangs euh, infini et haut. Alors, c'est un deck qui est quand même pas mal différent de la version Patriot classique, qui a des bons matchups que le deck patriote classique n'a pas, mais euh, qui a également des mauvais matchups. Le mauvais matchup up par exemple, c'est euh, bah, le Mirror de Patriot. Alors, je vous mets la liste comme ça, comme ça vous voyez un petit peu. Alors c'est une liste évidemment qui joue patriote donc l'idée c'est euh, tout simplement de, euh, de faire un maximum de points. En fait c'est un deck qui joue un peu sur les deux tableaux. C'est un petit peu ça finalement euh, Marvel Snap, il y a des decks qui, vont, euh, qui ont vocation à faire beaucoup de points et d'un autre côté il y a des decks qui ont vocation à enlever les points adverses, ou du moins bloquer un petit peu, faire que l'adversaire euh, génère finalement un, un minimum de points sur le bord. En général, c'est des decks plutôt contrôle, et ce deck-là, finalement, il fait les deux. La liste Patriote classique, on va dire, avec euh, le Patriote, les Mystiques, euh, finalement le, le deck qui va vraiment euh, essayer de, de, bah, de jouer Goldfish un peu, de jouer tout seul, de proposer un maximum de points sur les lieux, et après de dire, bah est-ce que toi... Tu peux contrer mes cartes, genre avec une Enchantresse, par exemple, sur Patriot, ou alors Killmonger pour les petits tokens, ou alors est-ce que tu fais plus de points que moi À l'heure actuelle, il y a des decks qui ont Enchantresse, il y a des decks qui ont Killmonger, et euh, surtout, il y a un deck qui est Shuri Zero, qui fait plus de points que nous. Donc finalement, c'est pour ça que le deck Patriot, il est fort. Euh, il est clairement top méta, mais il est dessous Thanos et euh, Shuri Zero. On a ce deck-là, alors qui est quand même moins fort que Thanos et Shuri Zero, mais justement, qui a euh, un peu... Un peu plus de surprise, évidemment, et un peu plus de cartes counter. Il joue finalement sur les deux tableaux. Alors, ça peut être un problème problématique. Typiquement, contre un deck Patriot, bah, le Chang-Chi va pas être très fort parce qu'on n'aura pas de target. Et en face, il y aura plus de points que nous. Mais il y a plein de match-up où justement, on va préférer jouer cette liste-là. Bref, dedans, on a patriote, Dedans, on a Blue Marvel. On a du Chang-Chi en cartes counter. On a Aero qui est intéressant contre les decks big, justement. Euh, et on a ce côté un peu combo, euh, évidemment, qu'on retrouve avec Magic, avec Unslow et Ultron pour pouvoir jouer euh, les deux, finalement. Parce que ça, c'est un T6 et ça, c'est un T6. Donc, en normalement, on ne peut pas jouer les deux. On a Misty, Wasp, Goose pour le côté un peu contrôle. La Femme Invisible qui bloque les, en les Enchantresses en face. Si l'adversaire fait Enchantresse et qu'on a derrière Patriot ou, euh, et ou Blue Marvel, bah finalement, il va... en. Il va enchanteresse l'effet continu de la Femme Invisible, mais pas l'effet continu du Patriote. Parce que le Patriote, ensuite, va se révéler euh, juste après, au tour suivant. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Donc voilà, c'est vraiment... On va partir directement en game avec le tracker. Euh, voilà, c'est vraiment un mix des deux. C'est un deck qui est voilà, pas mal publicité par les top joueurs sur Marvel Snap, qui est très très intéressant, qui est très très technique, pour le coup beaucoup plus difficile à jouer que la version, on va dire, classique, qui va juste faire un peu un deck de curve, un peu un deck Golfish. Les decks Golfish, c'est quand même les decks les plus faciles à jouer parce que vous avez juste à prendre en considération votre main, votre gameplay et pas le gameplay de l'adversaire, là où un deck... Justement avec des goose, avec des Chang-Chi, des aéros, etc. Va quand même, même Magic va plutôt mettre déjà, ça c'est quand même assez difficile, mettre en place votre enfin euh, notre plan de jeu. On essaye de mettre en place notre plan de jeu, mais en plus on prend en considération ce que l'adversaire pourrait faire et en fonction on va jouer cette carte ou une autre. Vous voyez l'idée Typiquement derrière Goose, on n'a pas trop envie de mettre Patriote, parce qu'en mettant Patriote derrière Goose, on ne peut pas mettre Slow derrière. Mais en fonction de la main, bah, on va plus ou moins le faire. Euh, je pense que ça peut être censé d'ailleurs. Je pense que ça peut être censé. On va faire ça. J'ai pas envie de jouer, jouer sur l'Academy Strange. Alors, le snap avec ce deck est assez difficile parce que c'est plus. Je pense que ça, les snaps doivent se faire plus T4, T5 quand vraiment vous êtes entre guillemets pas sûr de gagner, mais quand vous avez l'impression d'être bien. En fait, sur la main de départ, on peut jamais savoir si on est bien. C'est pas comme un deck, encore une fois. Vous voyez, difficulté de gameplay. Euh. Vous voyez, difficulté de gameplay et difficulté de snap qui est plus important encore que le win rate et le gameplay propre. Et la difficulté de snap, c'est ça. C'est euh, pas comme un Patriote classique où euh, si on a euh, Mystic Patriot, on va snap quoi. Parce que on a la majorité des cartes de notre deck qui font la même chose. C'est des cartes qui mettent d'autres cartes, d'autres petits tokens. Euh, ok, donc on ne peut pas on-slow derrière là. Euh... C'est assez intéressant. Je sais pas s'il faut Magic dans ce matchup. Le problème c'est qu'il a Sunspot. Quand il y a Sunspot, t'as pas trop envie de Magic en général. Donc je pense que je vais. C'est dur à dire. Ah j'ai quand même envie de Magic. J'ai envie de Magic parce que ça me donne un tour de plus pour Ultron. J'ai quand même envie d'avoir Ultron. J'ai encore plus envie d'avoir Ultron. Bon, c'est pas si mal en vrai. Hein, parce que nos cartes, c'est des cartes maintenant sans effet. Donc ça profite du Patriot. Elle profite encore plus du Patriote. Enfin encore plus. Donc là, par exemple, on peut jouer lui ici. Qui finalement est un 9 de puissance. Parce que Patriote, carte sans effet. Bon, après, j'aurais préféré un non-slow, mais. Dark Oak, ok. Et les petits sont Dark Oak, ça c'est plutôt cool. La Magic finalement, elle a contré un peu Dark Oak. Et on a le Big Boy. On va faire ça, je pense. C'est pas trop mal. Après, ça nous fait perdre à droite. Est-ce que c'est si grave En vrai, j'ai déjà des points. J'ai déjà 9 ici. Soit que je mets 9 à gauche. Je vais la jouer, cette game, comme ça. Iron Man. Iron Man. 10. Et chang Ça devrait être bon à gauche. Je pense que je vais faire les 12. Je fais les 12. Je fais les 20 au milieu. Et à droite, j'ai fait 10. Ok, Donc, on n'est pas vraiment arrivé à mettre en place notre grosse combo avec Magic. Mais ça suffit finalement pour gagner. Le fait d'avoir un tour de plus, ça a bloqué. Il est magnifique d'ailleurs, son Dark Oak. Il est incroyablement beau. Ça, c'est la prochaine carte que j'aimerais crafter. C'est Dark Hawk. Moi qui suis un amoureux euh, du deck... Euh, euh, du deck Serra Control. Après, il faut voir dans la prochaine méta. La méta, on va dire, post-Thanos. Est-ce que, Shuri Contro... Est que euh, Serra Control sera fort encore sous version Dark Oak, Ou alors reviendra sous version, on va dire, classique Angel Bishop. Voilà, c'est... En fait, l'adversaire peut jamais savoir... Ça, c'est la plus grande force du deck, peut-être. peut hein. jamais savoir ce que vous allez jouer. Bon, on a Patriot, on a Onslaught, on a Ultron... On a Magic. Écoutez, ça va. Cette main est très intéressante. Vous voyez, là, je pense c'est une main où on peut snap. Et en plus, on a ça. Ça va être ça, ça. Ouais, la main est exceptionnellement cool. On a, on a la combo, en fait. Et dans tous les cas, on n'a même pas besoin de Magic parce qu'on a l'Elysium qui nous permet de faire Unslow Ultron. Donc en vrai. Euh... Oh, il y a Egoose. Oh, le Goose est bien placé. Le Goose est extrêmement bien placé. Oh, le Goose est horrible. Bon, le goose est horrible. On va débris ici. Le goose, c'est vraiment la carte d'enfoiré. Hein. Pas grave. Polaris. Ah, techniquement, ça change pas grand chose. Ah si, il peut enchanter ici. Après il joue. Bon. C'est pas évident. Je peux pas aller à gauche je peut juste faire un slow parce que ça fait des points je crois que j'ai pas magic là je pense que je vais essayer de gagner au point vite je pense qu'il y a moyen je pense c'est un deck combo si joue Zaboo et tout euh, si je joue Brood j'ai pas envie de lui laisser euh, du, des tours supplémentaires Ouais voilà il y a Wong Wong pour le prochain tour avec Surfer peut-être la question c'est est-ce qu'on gagne Ah c'est dur là. En fait cette gamme elle était gagnée si on si avait pas. son si goose il a été bien placé, vous voyez la puissance de goose ici Est-ce qu'on fait assez de points On en fait quand même un. Hein a gauche, il a vraiment beaucoup. La question c'est est-ce qu'au mid il a assez À droite En vrai, vu que je perds à gauche, faut pas mieux mettre Ultron au mid. Comme ça, on fait le plus de points. à droite, ça. Écoutez, je vais tenter, mais je pense que je perds. Il y a le Killmonger. Ça change rien. Mais je pense qu'il a... Silver, ouais. C'est Elysium hein, qui carie. Hein. Ouais. On a, on a beaucoup de points mais on n'a pas assez. Mais. Ouais. On a beaucoup. Hein. Attention on a assez je crois. La question c'est est-ce qu'à l'écart on va gagner. On perd à l'écart. Oh c'est assez frustrant. Mais on, on perd vraiment sur cet Elysium. Nous on n'en a pas profité. Et lui. Hein, voilà, c'est dommage mais C'est intéressant. Hein. Ouais, ce Killmonger qui nous bute. En vrai, euh, s'il n'a pas Killmonger, on gagne. Hein. Je crois. Ouais, parce qu'on a une carte de plus au mid. Ça nous fait gagner le mid et ça change rien sur les deux côtés. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est un beau match. On a Magic, on a Unslow. Je pense que là, par exemple, on peut snapper si on a un Patriot. J'imagine. Avec Ultron en plus. Donc... Euh on a le Blue Marvel qui est cool. Je pense que c'est peut-être un peu tôt quand même pour Snap. C'est lourd quand même tout ça. Oh l'Electra. Elle est belle son Electra. Très très belle. On va Snap. Ouais. On va Snapper. On a vraiment une jolie main. C'est juste à faire Unslow. Enfin Magic Unslow Ultron. Simple, efficace, brutal. Vous voyez, il y a le côté contrôle dans ce deck et là il y a le côté aussi point. Si on arrive à mettre les deux dans la game, c'est génial. Et là, on arrivera à mettre les deux dans la game. C'est pas un deck qui peut nous contre. Si, il peut nous contrer avec Aero, remarquez. Bon, là par contre, on a vraiment une curve dégueu. Wave. Bah, wave, euh, en vrai, on... c'est mieux, on a même pas besoin de Magic. Wave, c'est encore mieux. C'est ça, hein je fais On Slow. Into Ultron. Bah, c'est encore mieux, Wave. Ça me fait gagner un peu de temps. J'ai pas envie de lui donner du temps. Lui aussi, il fait une sortie qui est quand même pas très très bonne. Ouais, la Wave me va. La Wave me va. Après, clairement, je vous invite à, à essayer ce deck si vous avez les cartes. Si vous perdez trop... Peut-être partez d'abord avec un deck. Oh, il essaye de me bloquer, mais ça marche pas. Euh, partez d'abord, peut-être, sur un deck euh, classique, euh, euh, classique Patriote, Parce que ça, c'est vraiment. Je, je me répète, hein. Et c'est vraiment très, très, très, très compliqué à jouer, franchement. Après, bien maîtriser. Mais ça, ça dépend de la méta. C'est-à-dire que bien maîtriser, est-ce que c'est plus fort que Patriot Encore une fois, là, c'est point d'interrogation. Je sais que dans le Mirror, j'ai joué un peu dans le Mirror. Patriote est devant parce que le chang est moins fort, Aero n'a pas vraiment d'effet dans le mirror, enfin voilà. Mais contre par exemple Thanos, contre les Chouris, ce deck là il est clairement meilleur, contre, euh, voilà, contre certains decks il est meilleur. A l'heure actuelle j'ai l'impression que cette version là elle est plus intéressante dans la méta aujourd'hui, et que c'est un deck qui pourrait toujours être fort si c'est même meilleur dans la prochaine méta. Après, peut-être que dans la prochaine méta, le Patriote, de toute façon, il y aura bien un Patriote. Patriote, c'est un deck qui est vraiment très fort, donc de base, il y aura un Patriote qui va dominer. Est-ce que ce sera cette version Est-ce que ce sera un Patriote classique Est-ce que ce sera un autre Patriote également ça, ça donne envie de snap cette main quand même. Hein. T2, T3, juste T2, T3, T5, T6. Bon, ça, c'est du classique Patriote, hein, mais... C'est quand même très, très cool. Bon, oh, ça gagne bien là. Bon, la main n'est pas incroyable. Même si on a Styros, Chang-Chi. Carte vraiment très intéressante. Est-ce qu'on fait la femme sur Tour Stark Non. On va faire la femme sur Atlantis. On va Misty ici, je pense. Esti et Goose Me paraît pas mal. Brood. Ok. On a le Patriote. Derrière la femme. On pourra peut-être Aero sur Académie. Oh, ça a l'air d'être un surfeur. Intéressant, il a pas snap. Pourtant, il a une main qui est plutôt pas mal. Oh est-ce qu'on ramène tout là En vrai je peux Chang hein, à gauche. Le truc c'est qu'il va jouer avant Je pense qu'il va jouer avant. Il va pas jouer sur Strange je pense. C'est dommage. Mais de toute façon en plus je suis pas invisible, je suis bêta. Euh, Est-ce que héros a vraiment du sens Peut-être je développe juste un Chang ici derrière, de toute façon ça se révélera à la fin, je crois qu'on va faire ça, j'aime vraiment bien le côté surprenant là, la question c'est est ce qu'on arrivera à gagner à droite, enfin, en vrai à gauche on a gagné, Ouais. ouais j'aime bien je pense qu'à droite c'est surprenant on fait quand même beaucoup de points sur le dernier tour. Y a pas un truc avec ça non j'aime bien ça ouais euh, ça on s'en fout et ça me plaît hein. me plaît me plaît je vais pas snap parce que je suis pas sûr de gagner et j'aime bien prendre un point j'aime bien prendre être sûr de prendre deux points ici Ouais, ouais, par exemple, ça c'est assez strong. Bon, après, il se fait, il se fait vraiment de Shang-Chi à la passe. Bah, typiquement, vous voyez, lui en face, c'est un deck point. Un deck qui fait qui fait masse point. Et donc, en fait, si on avait joué un Patriote classique, je pense qu'on perdait. Parce que là, il fait 23-23. C'est quand même énorme, 23-23. C'est vrai que maintenant, on a l'habitude de voir des euh, 30 et des 40 sur certaines lignes à cause de Thanos ou de Churi. Mais en vrai, 23-23, c'est énorme en termes de points. Donc là, il fait maxi presque maximum que peut faire son deck. Si on avait joué. La version classique, je pense qu'on aurait perdu. On fait pas autant de points. On fait peut-être... Ouais, on fait entre 15 et 20 sur chaque ligne. Ça dépend après. Mais là, l'avantage, c'est que le Chang-Chi nous, per nous permet de gagner une ligne. Et Après, voilà, nous, on... le, le côté value de l'Ultron fait qu'on va gagner la, la, la troisième. Voilà, donc, vous voyez, certains matchs, on va préférer cette version, mais parfois, dans d'autres matchs, on va se dire, ah, dommage, si j'avais eu Mystique en plus dans le deck ou si à la place de cet aéro, il y avait un... Pas un petit euh, mystérieux, une connerie comme ça. Le hub. Bon. La voûte. On a Blue, on a Unslow. Wolverine ici. On va sûrement Wolfsbane derrière euh, Goose. En fait, je suis pas obligé d'Ultron, c'est pour ça que ça me dérange pas de mettre des points sur la voûte. Il y a quand même des chances qu'on fasse Blue Marvel Ultron. Ah, ça c'est super pour nous. On peut faire notre combo maintenant. Donc le mid, je l'ignore. Je vais juste Onslow à gauche. Into Blue Marvel, into Ultron. Et euh, nos, cartes, euh, nos cartes, elles auront plus 2. Et c'est pas mal, plus 2 quand même. Je sais pas si c'est suffisant en vrai. Hop, Goblin. Bon, Goblin, on s'en moque. On peut snap, je pense. C'est vraiment pas un très bon play pour moi, Hop, Goblin. Non, j'étais en train de me dire, il joue Galactus. Maintenant, Galactus ne, ne marche pas. Donc, on va faire euh, Blue à gauche. Et on finira par Ultron. Sachant que l'idée, c'est que vous voyez, on prend aussi... Là en termes de tempo on est bien C'est à dire qu'on fait pas masse point Mais lui aussi il fait pas masse point Oh ça c'est strong ça En termes de tempo on est quand même pas mal Après il l'a fait sur T5 Donc en gros euh, Ça va être compliqué pour lui Si on fait ça Bon on peut pas cal caler un Chang-Chi en mode euh, Gélinite mais Je pense que c'est bon Non juste Ultron. le tronc Ouais en fait, c'est ça qui est intéressant là. On pourrait presque penser qu'il faut wave dans le deck, c'est vrai. On pourrait, hein. franchement, à la place de Goose, vous pouvez mettre wave. Je pense que ça a du sens. Hein. Voilà, franchement, les, dès que l'adversaire a fait wave, on était bien. C'est comme Magic. Quoi. Après, Magic est meilleur quand même. Mais... Je pense qu'à la place de Goose, je préfère mettre Mysterio. Terre sauvage. Bah, ils n'ont pas d'effet. Hein. À part euh, Scree. Scree H. Pas d'effet. Un spot, Ok, ok. Salle des danguets. Femme invisible à droite. Ça me va très bien. Euh... Petite chose à dire si vous voulez me suivre en stream. Le mardi et le jeudi. De 10h à 19h. Ce sont des lives Marvel Snap sur ma chaîne Twitch. Ah zut. On a perdu là. Là, il va snapper. S'il si snap, on part. À quoi que. En vrai avec des bris pas forcément En vrai avec des bris pas forcément Ouais Bah écoutez on gagne en fait à droite Oh super bah je vais snap Bah finalement Finalement c'est pas si mal cette histoire euh, Alors ça c'est super fort dans le match Donc on va passer De toute façon on gagne déjà cette ligne Il suffit juste d'en gagner une autre Typiquement s'il fait un monstre à gauche ah non, Cosmo. Est-ce qu'on magic Je pense que magic c'est ok. Je veux... En fait, si j'ai le temps, j'ai tout le temps gagné. Donc, je crois que je vais magic. Là, il va Shuri. Donc, on a deux tours. Et lui, il a plus qu'une place. Ouais, voilà, super, hein. Donc là je vais juste faire euh, le blue ici Lui il passe Et on va unslow. Je suis en train de me dire est-ce que j'ai pas fait le con là J'aurais dû lui laisser l'init je crois. Oh, je crois que j'ai fait le con. En plus je le savais au moment où j'ai fait le play. Ouais je suis vraiment bêta. Ouais, là c'est ma faute. Oh, elle est pour moi celle-là. En fait il ne faut pas que je fasse blue. Parce qu'en faisant blue je prends l'initiative. Si je passe. Là il a 5. Moi j'ai 3 plus, euh, plus 0. Donc en fait, si je passe, je peux mettre juste un slow à gauche au pire. Le, de toute façon, la gauche, on s'en fout, c'est le mid. En fait, j'ai tout le temps gagné. Je finis. Lui, il joue ensuite. Et moi, je fais Chang-Chi ici. Voilà, oh, par contre. Ou alors, il fallait peut faire Goose. Mais j'ai fait probablement le pire play de ma main. J'ai fait le pire que je pouvais faire. Il n'y a pas pire play de ma main. Ah, j'ai honte là. Allez pour moi celle-là, vous, vous la gagnez. Moi je la perds, vous, vous la gagnez. Dommage parce que le play débris était beau. C'était vraiment un winning play, c'était pratiquement 95-96% de chance de gagner. Et là derrière je, me, je, je glisse à un mètre du bol de sangria quoi. Ah ça se fait pas. Mais là, ça, là franchement ça se fait pas. Si j'étais vous je me désabonnerais de la chaîne. Et je me réabonnerais derrière parce qu'il faut pas déconner. Mais... Ah sérieux c'est abusé. ah là là c'est horrible c'est horrible c'est horrible de, de faire ça le pire play, là vous voyez j'ai pas réfléchi juste j'ai ma... posé ma carte mais après je parle trop mais en même temps c'est bien de parler quand même mais c'est ça qui rend les vidéos intéressantes j'imagine mais bon là pour le coup c'est vraiment une erreur de bêta vraiment euh... c'est bien pour nous on a Changchi, normalement le Nexus est pour nous Il va pas s'y attendre lui. Normalement il s'attend pas au, au, au Chang-Chi. J'aurais tendance presque à vouloir snap. Ah il va piocher mon Chang-Chi. Il va piocher le sien après. On va passer, on va chier le comide. Je pense que c'est quand même. Ça peut être gagnable cette game, mais. dur à dire. Je vais snap quand même. C'est un peu euh, agressif comme snap, mais. J'ai confiance. Je pense que je peux générer un edge ici sur mon adversaire. Power Stone. Time Liche. Au ah bon, moins, on sait qu'il a pas l'iche. Par contre, on peut avoir Chang-Chi. Bon, C'est vraiment une histoire de Chang-Chi. Hein. Il peut l'avoir dans la main et il peut piocher le mien. Après, il y a Aero qui bloque, mais on n'a pas l'init. Ouais, ah si, remarquez, on... si on gagne le Nexus, on aura l'init. Il gouze, mais ça me va. C'est bien Goose, parce qu'il peut plus jouer... Euh... Ah mais il peut décaler. Il y a des choses à faire. Et il fait pas de points. Hein. Dino. je fais pas héros à gauche Qu'est-ce qu'il va faire là Juste un Blue Marvel Pas bah, leash hein, en vrai, je leash maintenant. Je crois que j'ai envie de leash maintenant. En fait il peut déplacer son Goose et faire chang au mid. Après s'il fait ça c'est pas beaucoup de points. Hein. Même ouais. sachant qu'on a Dino. Je sais pas, je pense qu'il y a moyen. De toute façon si j'ai snap c'est que je considérais que j'étais un peu devant. Pas forcément sur les cartes, mais sur le fait que je peux mieux jouer par rapport au pays fantastique que lui. Faut voir. Ah, le Lich est pas mal, surtout qu'il peut... Ah remarquez, il peut... Ah il y a moyen qu'il attende le chang pour le dernier tour. Il peut déplacer Goose. Typiquement la Goose, je suis pas sûr qu'il l'ait bien placée. Heureusement qu'il a fait la Space Stone derrière. Il a toujours une possibilité de... Ouais, faut voir, mais c'est vraiment un spot pas évident. Ah je m'en veux vraiment pour la game d'avant, je suis vraiment désolé d'avoir fait une bêtise comme ça. C'est vraiment le, le fait de... En fait, je, je me concentre toute la game pour arriver à un beau spot. Et à la fin, juste je foire. Ouais, vous voyez, il attend le dernier tour pour le Chang'Chi. Hein. Normalement, si on fait ça, ça devrait être bon. ça. Bon en vrai s'il si a top decké le Chang-Chi de mon deck, ah, on perd, parce qu'en plus c'est moi qui l'init. Mais il faut que ce soit dans cette draw-là spécialement, la probabilité elle est très très mince. Je pense que c'est Dino juste, hein. franchement. Hein. Même si a héros j'ai gagné. Hein. Il y a une draw. Le gars, il a une draw, quoi. Ah, Ultron, ça changeait rien. Le gars, il a une. Ouais, bon, là, je peux rien faire. Pour le coup, là. Euh... Là, c'est une game que je vais gagner. Je sais pas, il faudrait calculer la proba, mais plus, plus de 70, plus de 80% du temps. Facile. Hein. Là, c'est juste la faute à pas de chance. Hein. Ouais, bon, là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ouais, j'ai pas moyen de contrer ce Chang-Chi. Et pourtant, je fais liche hein, donc je le contre. Et le gars, il le top deck. Ça sent que c'est le mien qui top deck. Non, voilà, bah c'est. Là, c'est ubuesque. Là, pour le coup, c'est vraiment ubuesque. Ah oui, autre chose à vous dire. Euh, donc oui, n'hésitez pas à venir euh, sur Twitch. Et puis si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch chaque mois. Je vous invite à l'utiliser. Moi, ça me permet de continuer mon activité. Donc voilà, si vous aimez bien mon travail et que vous avez envie que les, euh, les streams ou les vidéos euh, YouTube euh, continuent, euh, voilà, il me faut, euh, faut de l'argent pour vivre de mon activité. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Cet abonnement, il est gratuit et euh, il faut l'utiliser chaque mois. Donc, vous allez sur Twitch. Vous liez votre compte Twitch Prime à, à... Enfin, votre, compte Ama... Amazon... votre compte Amazon Prime à Twitch. En deux clics vous le faites. Et après quand vous cliquez sur s'abonner, ça vous propose de vous abonner gratuitement avec Prime. Voilà. Est-ce qu'on On va goose sur quoi En fait il snap parce qu'il a qu'à martage. Peut... Je pense qu'on est quand même censé partir. Je pense qu'on va... On va partir là. Il Queen Jet, c'est un Thanos, c'est Yakamartache qui l'aide beaucoup trop. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Euh, chaque aide, voilà, chaque petit euro en plus me permettra de pérenniser encore plus mon, mon travail et ce que je on va dire je mets en place depuis maintenant euh, 9 ans, 8-9 ans. Euh, sinon... Ok, intéressant. Euh, je snap. C'est un bon match-up contre shang avec... Enfin... Euh, contre Shuri, pardon, avec Chanty. Oula, ça change pas grand, chose Ok, cool. Euh, si vous voulez acheter un jeu sur Instant Gaming, bon, c'est un peu l'instant pub, entre guillemets. Il euh, y a un petit lien dans la description de chaque vidéo qui vous permet de... Bah déjà d'aller directement sur Instant Gaming et les jeux sont évidemment moins chers. Bon maintenant tout le monde connaît Instant Gaming. Ça vous permet d'acheter des jeux à moins 20, moins 30, moins 40. Parfois ça peut aller jusqu'à moins 90% le jeu. Euh, ok. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'acheter des jeux pour moins cher que sur le marché. Euh, N'hésitez pas à aller sur Instant Gaming et en passant par le lien. Bah, moi Instant Gaming voit que vous passez par mon lien et après ça me permet peut-être de, de continuer ce partenariat avec eux. Donc voilà. Et ça coûte rien pour vous et euh, ça, ça change rien pour vous si ce n'est que vous m'aidez euh, juste avec un clic quoi. donc voilà les temps sont durs même pour les streamers et pour les youtubeurs encore plus peut-être pour eux euh... vraiment plus dur pour eux encore euh... on débrise, pas mal ça je pense qu'il a snap parce qu'il avait peut-être les, les pierres de Thanos, quoique il les aurait joué. On a Blue, on a Chang-Chi. Un peu Chang maintenant on the curve. Je pense que c'est parfait. Boom. Le, oh il a Lockjaw. Ah ouais bon il a snap parce qu'il avait vraiment tout. La Queen Jet, ça ça dégage. L'avantage c'est qu'on a l'initiative, donc on va bloquer, là il va peut-être jouer plein de petites pierres. Et on le bloque avec Aero. là c'est magnifique. Hein. Là c'est magnifique. Bon, après si vous bloquez à gauche. Non c'est bien de bloquer la voûte, je pense. Quoique je à gauche. Oh, trop bizarre bon. en vrai ça change pas grand chose à moins qu'il y ait un gros ton derrière mais bon il a quand même tellement de pierres dans son deck que voilà le dino le dino est gros mais ah, il peut faire gagner la ligne le dino on va juste faire blue marvel à gauche on finira par ultron finira normalement par Ultron. C'est un peu chaud. Ah là là, si j'avais, euh, si fait aéro à gauche, j'ai hésité à aéro à gauche et à aéro la voûte. Si je faisais aéro à gauche, c'était bon. Hein. Je butais son Lock Joe. Après, son Lock Joe a rien ramené. Hein. Ah si, ça a ramené, bah, si, ça a ramené space stone. Donc là, il va, il, il, il a déjà fait deux fois des Lock Joe. et là, il va en refaire une, une troisième fois. Ah ouais, c'est moche. Hein. Ah non, il l'a pas déplacé. Intéressant. Blue Marvel. Reality. Ah, il casse le lieu. Attendez, mais il perd pas là Il gagne à l'écart. Il gagne à l'écart parce que. La ta... ouais, parce que la Time Stone, hein, c'est ça Ah non, parce qu'il restait un mana. Ouais, GG. C'est intéressant. Bon, GG, c'est le problème de. Voilà. Le problème aussi de, de ce deck, c'est qu'il est... Il est pas dépendant de Magic. Mais Magic est une vraie bonne carte dans le deck. Ça fait un tour de plus. Et le problème, c'est qu'il y a des decks Thanos. Et les decks Thanos ont ce fameux casse-lieu. Mais euh, on le sait, hein, les decks Magic, c'est des decks qui sont incroyables. Et dans la prochaine méta, il y aura sûrement moins de Thanos, voire plus de Thanos. Et Magic reviendra à fond. Mais là, c'est ça qui est vraiment... En fait, c'est pour ça que je voulais vraiment vous présenter le deck avant le nerf de Thanos. C'est que là, même dans la méta Shuri et Thanos, ce deck-là, il est fort. Donc je me dis, mais comment il va... Finalement, euh, ça va être intéressant de voir comment il va évoluer après cette vague de nerfs. On est pas mal, hein Château Plunder, c'est un bon lieu pour nous. Zabou, c'est pas un bon lieu pour lui. Enfin, euh, Château Plunder, c'est pas un bon lieu pour lui. Surtout pour un deck com comme ça. On va Patriote. Ah quoi que, si on pioche Magic, on peut Goose là. Hein. Non on va, on va on va garder Goose. Ça revient au même en fait. Void, oh, ok. Oh c'est ce que c'est, intéressant. Euh, ouais on a Magic donc comme ça bon pas d'erreur vous voyez. Pas d'erreur de faire Goose parce que sinon on n'aurait pas pu jouer Magic. Là au moins on peut jouer Magic au centre. Into Onslow à droite, into Ultron à gauche et pou -pou -pou -pou -pou -pou. voir Ultron à droite hein, dans l'absolu à droite hein. mais là on a vraiment beaucoup de points alors après faut faire attention parce que bah, dans son deck il a azmat après normalement il est censé lui gagner l'initiative et c'est ça aussi l'intérêt de la femme invisible c'est qu'elle laisse l'initiative à l'adversaire et donc vous évitez de prendre des killmongers à la fin des choses comme ça. Ouais le cage, on s'en moque Ça peut être un peu chiant ça. Après, je peux le péter. Sûrement, hein. pet into on slow. Ah. Bon, c'est pas si grave si. Ouais, quand même un peu. Après, il a déposé une carte de sa main. pas si grave après il peut jouer scarlet witch si je fais ça il fait scarlet witch ici il a gagné mais je pense qu'il jouerait pas gambit plus witch ça me paraît un petit peu extrême je vois que j'aurais peut-être pu ultron juste au cas où oh, je crois que j'aurais dû ultron au cas où non il n'y a pas witch c'est pas possible il peut pas rentrer witch dans son deck absorbing man copy gambit ça peut tuer magic c'est chaud là. Je pense qu'on est mort. Hein. On s'est pris deux ouais, On sait le patriote a sauté, et on n'a pas Blue Marvel. En termes de points, si je fais ça, je gagne pas à droite. Et dommage. Ah là là, c'est frustrant. Ah, c'est vraiment frustrant. Et il a qu'une carte en main, le gars. Franchement, j'ai presque envie de rester. Hein. Je crois que je vais faire ça. Ah non, je vais faire ça. Non si ça. Ah je vais la jouer, celle-là, c'est la dernière de la vidéo en plus. La dernière je la joue toujours. Bon. Euh... Ça fait. Je crois qu'on est en, en égalité. Parfaite. 4-4-20. Bon il a eu une chance sur perdre avec son gambit. <rire> c'est rigolo cette game. Bon on finit sur une belle égalité. Ouais, il fallait rester là. Nice. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'est un deck qui, voilà, qui, qui vous a donné envie de jouer euh, au jeu et de, et de tester, peut-être même de repasser sur la liste aussi Patriot. C'est vrai qu'on entend, on en entend pas trop parler de ce deck parce que forcément, Meta avec Thanos, Shuri, euh, et finalement, les decks derrière bah, sont vraiment derrière. Mais voilà, c'est des decks qui sont toujours forts. Hein. Clairement, le Patriote classique, euh, cette liste, elle est nouvelle, elle n'a pas encore beaucoup de Winrate, en tout cas beaucoup de de, stat, de données. Elle a un bon Winrate, mais elle n'a pas de, véritablement de données pour le moment. De statistiques, vous voyez. Euh, mais la liste Patriote Classique, à l'heure actuelle, elle est, euh, elle est clairement top 5, top 6 méta. Donc euh, voilà. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!